Cariel, Cariel Mecha, ça existe. Murloc Holmes, les pièces c'est la vie. Cariel c'est très fort, Murloc Holmes c'est cool. Rakanishu j'aime pas, Jandis j'aime pas. Murloc ou Cariel Le problème c'est qu'on n'a pas de tracker. Donc je pense qu'on va prendre et piquer Cariel plutôt. On a les mecha, on a les démons, on peut faire quelque chose de sexy. Ok, on va prendre Murloc mais on va vraiment se focus, ça vous va Ok, donc concentration. On n'a pas le tracker donc c'est compliqué pour Murloc, pour savoir euh, les cartes que les adversaires avaient, etc. Ah, revoilà mon commandant préféré. Je suis prêt, c'est quand vous voulez. Vous n'avez soif vous Ouais, Cariel. Euh... Bon, en vrai, c'est fort Cariel, mais j'ai envie d'un truc un peu plus croustillant, quoi. Est-ce qu'il y a eu que les 5 mêmes races depuis le début euh, Non, on a eu Pirate. Il y a eu Pirate, il y a eu Dragon. Non, non, il y a tout eu. Par contre, dans l'ordre de sortie, ça sortira pas tout d'un coup. Il y a 9 mai, 11 mai, 13 mai, euh, 18 et 22 je crois. De nouvelles recrues à vous proposer. Donc lui, il joue un Naga. Ah Donc, il a perdu contre un LM. Okay. C'est quoi ce perso C'est Chuck Il est bizarre ce Chuck Il a l'air hyper malsain là avec sa casquette et sa, sa truc d'enfant là. Ah non mais c'est un assassin mais on dirait un enfant. Ah non mais j'ai cru qu'il avait une sucette, j'ai pas compris. Bah, c'est quand même malsain ce gars là. Il a un dollar autour du coup. Pour un tueur c'est quand même vachement euh, voyant quoi. Valade avec un poignard et un dollar autour du coup Pauvre gars quoi, sérieux Alors bon, ça, ça me plaît Plus un, plus un, Mais par plus tour meilleur. Ça C'est cool aussi Donc, j'ai envie d'acheter ça et de piécer pour ça. Ça, c'est trop fort. C'est 5-2, ça passe 5-4, c'est méga tempo. Donc, c'est ça. De jouer des et lui, euh, il est 2-2, il passe 3-3, il prend un Sous peu de scaling. C'est pas un, un scaling de babouin, mais... Sous Il oh, y a une double. là. On appelle un double, double up. Merci, Deadly Shot. Merci pour les 10 euros si tu fais pas top 3. Euh sur la prochaine saison, je me désabonne. Non, je blague, fais-nous rêver, Moi, ouais, Je vais essayer de viser le top 16, c'est déjà pas mal. Merci, euh, Daily Shot du 777. Euh, merci beaucoup. Merci pour ton aide. Oh non, je vais pas perdre. On risquait ça. Lui, les tavernes 2, crâne ou grouillant. Il a perdu. En vrai, euh, grouillant est pas une très bonne carte. Crâne est meilleur, mais on n'a pas l'info. Le fait qu'il ait 15 heures mo mort-vivant... Autre... Non, mais je vais prendre ça, quand même. Oh non Est-ce que je prends double 4-6 En vrai, c'est quand même gros. Tout à l'heure, on a vu que c'était énorme. Ça faisait gagner les combats et tout. Euh... Peut-être un seul. En fait, l'avantage c'est que j'ai envie de piécer. Écoutez, on va prendre un seul. Franchement, le board il est quand même correct. 4-4, 4-6, 5-6. Ça va. Hein. J'ai quand même envie d'aller dans la 3 dans ce spot. Merci Grishka pour le sub. Oh ça s'est pas annoncé, mais ça devrait. Parfois il y a un petit peu de délai. Merci d'avance en tout cas. Ça, ça va comme hit. Ok ça passe, let's go. Vous vous débrouillez bien. Je suis pas hypé par les cartes comme, que je vois là. Il n'y a pas Uran par rapport à lui. Peut-être on le prend quand même. Hein. C'est juste que c'est petit et j'ai pas de spot quoi. Re-up. Fais ça déjà. Oh, c'est marqué Naga. Vu que c'est un Rafam il a dû voler un hein, chevaucheur j'imagine. Ah j'ai envie de re-up. Hein. Franchement c'est risqué mais... Je fais juste un up. D'ailleurs je suis dans la 4, je joue dans la 4. Pas certain de mon play c'est quoi, c'est brut, pièce, en vrai c'est pas mal avec la pièce, hein. brut, pièce, ça, ça, pièce, j'achète ça, enfin, c'est de la caille, hein. à cliquer, ah, c'est comme à voter mais avec des PV en moins, quoi ah, quand on vote on a des PV en moins, je... <rire> on s'en rend compte après, ok Alors, on va se faire tartiner le visage. Ah non, peut-être pas. Faut pas que ça tape Faut que ça tape dans la 2-2. Après, il y avait moyen. Faut pas que ça tape dans la 2-2, par contre, toi. Attention. Hein. Non, on va quand même perdre, mais... Non Ça faisait qualité Ça faisait qualité Ok. Alors ça, c'est rigolo. Mais on n'a pas de. Faut invoquer. Par contre, ça, c'est assez cool. C'est un peu lent, mais c'est cool. Ça, c'est trop faible. Hein. Ça, c'est rigolo. On veut ça. plus fort, mais il donnera tout. Les démons. Il est à 24, lui. Oh Ça c'est plus 1 plus 1 puis plus 2 plus 2 puis... Donc c'est quand même assez intéressant C'est pas dingo mais c'est quand même assez intéressant J'ai peur là, ma mamie j'ai peur hein. non, Le Rewinder il est trop faible Sachant que je le vire au prochain tour lui hein. Ouais je peux passer là hein. Je suis devant, hein. 8, 10 et 6, 6, 9 ça casse tout hein. 6, 9 sur énergie hein. beau, Let's go Let's go Après il était à 24 aussi RDU donc heureusement. Ah il y a Nubarak mais en même temps il y a Pachemar, mais Pachemar ça marche pas là. Ouais juste roll. On peut faire un truc un peu bizarre avec ça. On joue un deuxième et on greffe. Ouais. Oh. On ajoute ça pour la tempo. Ça, ça veut pas, hein. Ah, je prends ça pour euh, le triple, le triple up. -up. Le Fana, c'est nul le Fana. Elle est dure cette game. Hein. Elle est super dure hein. en fait. On est taverne 4 mais on n'arrive pas à choper des bons trucs. Ou en tout cas les trucs qu'on... C'est pas qu'on arrive pas à choper les bons trucs, c'est qu'il y a des trucs qui nous intéressent pas. On peut mal ici sur un bord plein bien sûr. Et, enfin bien sûr, non, c'est le nouveau truc. On est devant. Hein. Je pense qu'on est devant. Hein. On fait que perdre avec ça Après bon Tracker ou pas de toute façon on a pas trop d'infos mais C'est vrai que c'est trop chiant de ne pas avoir le tracker pour lui ah, Il va falloir faire un moment Faut pas rester dans cette taverne hein. Non, mais il y a vraiment que des trucs infâmes. Bon, en vrai, Myrmidon aussi. Myrmidon ça va. Il faut gagner, là. Mecha. On n'a pas d'infos. Ça peut être une erreur, ça peut être engin de guerre. Engin de guerre, en général, on le joue rarement comme ça. Je dirais que ça. Quelle, quelle, quelle douleur. Bon, ça, c'est 22-22. 22 22 quelle douleur Quelle douleur Ça va être Tondu. Ça va être drax cette game Ouais c'est un beau bébé mais bon on n'arrive pas à avoir les... assez de magnétisme en fait Pas enfin, de sorcellerie plutôt ça c'est vraiment pas mal hein, en pêche, hein. plus 5, plus 5 ça c'est cool aussi, ça commence à faire plus 4, plus 4, mais je pense que c'est trop tard Et tavernes 5, bon oh, bah, remarque nous aussi, il gagne ses combats sauf que lui il gagne ses combats, bon, nous aussi mais on a vraiment joué peut-être contre des adversaires faibles en termes de compo, ça va pas passer ça va pas passer, hein. ça va pas passer ça va pas passer ça passe, let's go je pense que ça passe, faut juste pas que la 10 elle tape dans la 22-22, let's go Elle a déjà ça lui. Hein. Pas de boogie boogie avant les prières du soir. N'oubliez hein. pas, hein, les enfants. Ah, c'était con cool, ça. Fais ça déjà Ok. C'est une erreur, donc a priori. <rire> euh, bon Bran c'est cool. Le problème c'est qu'on est en mode full euh, naga. Il a pas Murloc. Pas très bon Bran. Il hein. n'y a pas Dragon. Ouais Bran c'est pas très fort. Hein. Pas pour tripler. Ça, ça fait découvrir un démon. On va prendre ça. Ah, dommage, ça aurait été bien ça, Elise, tout de suite. On va tout bourriner là. Hein. On est en mode monocréa. Hein. Let's go hein. Salut bebe. Euh... ouais non, on est on est euh, que deux français là. En fait, on était 8 en Europe à avoir l'invitation et il n'y avait que deux français donc il n'y a que Némois. Ça piquer là. Là le moins 15, il est il va être euh... il va passer crème en fait comme on dit. On a qu'une seule créa, c'est une 34 34. Après, elle est pas mal hein, faut pas que ouais. Oh non. Oh non! Oh, c'est trop frustrant! Franchement? Alors, non. J'allais dire, on peut prendre moins de 15. Oui, on peut prendre moins de 15, mais on va quand même souvent prendre un truc genre 12 ou 13. Qui ne vous pas vous lui, quand on lui cible, ça met une autre carte. C'est bien avec ça. C'est pas exceptionnel. Hein. J'ai tellement de la mouise. Myrmidon wow. Waouh Ah mais je vais perdre la pièce de toute façon. Voilà franchement. Quand même, hein. Respecter le jeu. Oh non, mais y'a a rien, Y'a a rien, <rire> Y'a a rien. Mais c'est c'est nul. Mais c'est tout nul. Mais c'est médiocre. Oh non, y a rien. Oh là là, c'est dur là. Oh le Leroy, il faut pas qu'il aille dans mon myrmidon, hein. Sinon je. En vrai, le myrmidon, il prend tout le bord là. Quoique... que. Tiens, ça tient. Ça tient, mais c'est la monocréa. Ah, c'est à ça, ça aurait été beau ou Orgozo. Orgozozo. On fois par tour. Elle est dure cette gamme. Je suis à l'aise avec cette idée. En fait ça c'est quand même assez cool parce que c'est 8 là. Qui remet le monstre. Qui passe à 9. Voyez Donc il y a un spot qui est quand même assez joli. Hein. Genre ça marche quand même vachement bien. Hein. Voilà, c'est juste que c'est un peu ledge quand même. Hein, mais Techniquement ça marche bien. Techniquement ça marche bien. Euh, ça fait de la peine hein. on est tous dans le dur dans cette game franchement là ça va là ça va. popcorniser là pou, pou, pou. là il y a trois morts hein. je pense que vous avez dont votre, euh, votre fidèle destrier ouais. non faut pas faire comme ça mais voilà 78 elle peut faire de la, du taf non mais les, les, hits, sont mal, les hits sont mal mis faut taper dans Bran, hein, sinon ça va pas mal se passer. Hein. Mais non, faut les taper dans brano Bon, jeu, en plus, il était invaincu. Mon board, il est nul, mais il y a quand même des choses à faire. Bon, on va regarder zoo hein, il a l'air invaincu. Remarque, non, Naga. XZ jouait Naga, je crois. Comme ça, on est dans une compo full Naga. Les Naga 3, elles sont hyper fortes, en tout cas. Ouais, XZ, je crois qu'il jouait Naga. Ouais ça marche bien là, le, la combinaison avec le T4 et le, le T3 super super fort. Non c'était pas vraiment Naga. Ah non ouais c'est... Il ouais, y a un peu de Naga mais c'est pas Naga. Ouais la combinaison est très forte. Dommage on a raté la taverne 6 mais franchement il y, y a moyen. Hein. Là si on chope une Orgozoa, si, si on arrive à tripler des cartes clés, si on arrive à choper plutôt un... Euh... En fait toi tu joues un spell dessus. Et elle te redonne le sort. Sachant que le taverne 4 il dit dès que tu joues. C'est plus un plus un et à chaque fois que tu le joues ça s'améliore. En fait là j'en avais deux donc chaque tour je faisais plus un plus un re plus un. Donc mon sort il prenait plus 3 plus trois chaque tour. Et en plus je pouvais le jouer trois fois donc c'était hyper combo. Le seul problème c'est qu'à côté c'était un peu faible. Il me manquait une Atissa, une Orgozoad et un peu de texture quoi. En fait il me manque de la texture mais dans l'absolu. Je pense que c'est un truc qui peut très très bien compoter. En taverne 2, taverne 3, taverne 4. Tu vois, tu te dis, je reste taverne 2, 3, 4. Avec euh, la 2, 5. Avec euh, taverne 3, donc la créature taverne 3. la taverne 4. T'as l'Eventide, le, brut. Euh, taverne 3. Et en fait, tu peux vraiment, je pense, il hein, faudra essayer, mais faire une compo Naga full taverne 3. Taverne 3, 4, vous voyez. Je pense qu'il y a vraiment moyen de monter beaucoup de stats. Alors après, avec le Myrmidon, c'est mieux, mais... Euh, mais je pense qu'il y a moyen de faire un truc joli. Après c'est pas de Vitam Eternam Donc c'est vrai que Man Atissa c'est quand même plus intéressant Mais bon Ou alors tu joues euh, Le Dompteuse de Bélier T'as l'air 5 Ça peut être très très fort également En tout cas Naga moi j'y crois Naga j'y crois Là on a trop fait de tours dans le vent Trop de rolls pour rien on a per En fait notre pouvoir héroïque aussi Nous a pas servi hein on a, on a récupéré deux pièces dans toute la game. Donc euh, forcément on n'a pas eu de pouvoir. mais La combinaison était très intéressante. C'est rigolo comme board. Hein. Ça c'est monté à 21 434 à la fin du tour, dans les deux tours, porte le P... les PV de ce serviteur au double des PV les plus élevés de votre troupe de guerre. Donc lui-même, il se... Il, il se combotte sur lui-même. Après, comment il a autant de stats Il a mis des... Euh, des LM dessus. Enfin, des... Euh, il a mis des boosts dessus. Ah, je pense qu'il a dû balancer un peu de choses avant que ça double. C'est vrai, hein, comment il est aussi gros Après, ça, ça scale. Hein. Peut-être qu'il l'adorait très très vite. Genre, il suffit qu'il arrive à, sur un tour à passer à 20... Vu qu'il va se doubler, il va passer de 20 à 60. Non, il se double. Alors Comment ça marche C'est double, donc c'est de 20 à 40. Ouais, c'est ça. Hein. Ouais, ça me paraît... 446, ça me paraît quand même beaucoup, mais... Il a, il a fait 3 fois gros. Donc, il s'est doublé. Donc, ça veut dire qu'à un moment, il était à 200. 220. Il est, passé à 200 et à, il est passé à 440 life. Donc, il était à 220. Avant, il est passé donc à, 200, à 110, on va dire. Donc, avant 110, il était à 55. En gros, hein. Donc ça veut dire qu'il a commencé avec une créature à 55 points de vie. Donc, il a vraiment dû balancer pas mal de trucs dessus. 55 life, et après 110, euh, 220 et 440. Ok, très intéressant. Dans Leroy c'est impassable. Enlire Et en plus il a le camouflage donc. C'est tous les deux tours hein. Lui c'est tous les deux tours. Donc là, ce sera au prochain tour. Je pense, hein. Ouais, à la fin de ce tour. Donc il va passer à. Donc là, limite, peut-être pour. Euh... Euh... Bon, après, tu lui donnes le camouflage. Et... Donc prochain tour, ouais, ce sera plus de 800. C'est énorme, hein. On l'avait, nous, tout à l'heure, dans notre compo. Et c'était un. Je crois qu'il avait 350 points de vie, hein, le gars. Oh, euh. Faut le virer, lui. Ah ouais. En attendant la finale, euh, je vais vous faire gagner une euh, un pass Battlegrounds pour la prochaine saison. Donc le pass à 15 euros. Donc Euh, alors il y a un mot à mettre dans le chat Le mot ce sera Michel M-I-C-H-E-L Vous écrivez Michel dans le chat euh, Pas en caps lock Juste Michel comme ça Michel euh, masculin Avec un sans Michel masculin Michel Obama je suis Michel et je fais un tirage au sort et euh, le meilleur des Michel gagne le, le... Le pass Battlegrounds. Oh, il y a le petit poison à droite qui est particulièrement sympa. Rien à dire. Ça fait la win. Bien joué, extrêmement bien joué de ce jeu. Rien à dire. Tirage au sort dans 2. 1. Non c'est 3. 2. 1. Bim. Le gagnant est le random du coin. Félicitations le random du coin. Tu viens de gagner.